Dans cette vidéo, on va voir la tier list des classes DPS sur Château d'Atria 9.0.5 Les rédacteurs de WED se sont réunis et ils ont fait un petit article qui est le suivant où ils ont fait une tier list des classes Mais ils sont pas vraiment concertés entre eux, on leur a plus demandé « Hey, toi qui joues War, genre War Fury, où est que, quelle est la note que tu mettrais à ta classe ?» Ce qui fait qu'il y a pas mal de trucs cohérents mais il y a aussi pas mal d'incohérences, parce qu'il y a des trucs qui sont pas considérés dans une vue d'ensemble. On va en profiter pour, un, se baser sur cette liste-là, qui a quand même plein de trucs euh, pas déconnants. J'ai également lu tous les commentaires de ce qui a été dit sur les classes, donc il y a pas mal d'infos également qui vont être partagées et intéressantes dans cette vidéo, pour également en profiter pour construire cette propre liste. Cette vidéo sera en deux parties, parce qu'il y a énormément de classes DPS. Je vais essayer d'aller assez vite classe par classe, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur les classes. On va parcourir leurs DPS, leur utilité rencontre par rencontre, est-ce qu'elles sont... Intéressante, pertinente à avoir sur ces raid afin que tu puisses en savoir un max sur les classes DPS sur World of Warcraft Let's go Leur liste était la suivante Donc je l'ai remis sur un tier list maker histoire qu'on puisse bouger ça le plus simplement possible On va commencer déjà par le guerrier arme. Donc le guerrier arme dans ce qu'il disait donc, là, il est tout en bas, tout en bas, tout en bas. On va commencer par tout en bas et on va aller petit à petit vers le haut. Donc, guerrier armes. En gros, ils disent que, bah, ça a parçu des ups énormes. Ça a des toutes les 1 minute 50, mais ça se line très très mal avec Shadow Notria. Tu peux faire mieux en furie que ce que tu peux faire en arme, peu importe la situation, ce qui est très vrai si tu regardes les logs. Même sur Altimore, qui est le double, qui est l'aspect arme par excellence, ça ne marche pas très bien. Si on va checker par exemple rapidement au niveau des logs, qu'on va checker par exemple sur Huntman Altimore si tu regardes, même parmi, par exemple, les premiers, tu vas voir le Fury qui est devant le guerrier arme. Pourtant, le double pif, c'est censé être la force du guerrier arme. En gros, le guerrier arme, il a soit du mono-cible, avec une bonne exec, hein, on va pas se mentir, soit il a du... Cleave une cible toutes les 15 secondes enfin toutes les 30 secondes pendant 15 secondes donc en gros 50 de time où il va faire ses dégâts sur deux cibles et son autre truc c'est de faire des gros dégâts de zone mais ça généralement c'est sur une minute 30 de cooldown tu peux avoir un ravageur sur 45 secondes mais c'est pas ça qui va te dire le plus de dégâts ça va vraiment être quand tu vas pouvoir tout mettre en l'occurrence avec Cyanatria il y a pas grand chose qui marche là-dessus en single target il est extrêmement bas hein. si on regarde par exemple Longuring Destroyer il est très très bas Presque et également les rédacteurs disent, c'est que Fury étant mieux sur toutes tes rencontres, t'as aucun intérêt à jouer Arme, donc en plus l'aspect est encore plus bas. Bon, cela étant dit, cela étant dit. Renvoi de sort ne marche pas également sur grand chose hein, dans ce raid, donc euh, tu vas pouvoir mitiger quelques trucs, tu vas pouvoir mitiger sur les Stone Legion, hein, les, les dégâts par exemple des échos, des réverbations, des éruptions si tu le fais, mais généralement ça va être un caster qui va le faire. Tu peux retirer par exemple les pièges sur un piège sur l'artificier, mais bon, grosso modo, t'as pas 40 mécaniques sur Inerva si tu peux lui renvoyer son ad, mais il n'y a pas énormément de mécaniques où le renvoi de sort marche. Par contre c'est extrêmement tanky, tu peux mettre la posture DEF quand tu veux, tu perds juste 10% de dégâts donc si tu mets sur des bonnes phases c'est fort T'as un excellent CD défensif avec die by the sword toutes les 1 minute 30, tu peux regen etc si tu des créatures, enfin bref En termes de survie, en plus du renvoi de sort qui est quand même midir à midi 20% toutes les 25 secondes en magique C'est tanky, ça apporte également le cri de ralliement, ce qui est plutôt cool, parce que tu peux filer plein d'HP à tout en raid Et t'as une très bonne phase d'exécu, ce qui est super utile en progrès Si tu considères tout ça, est-ce que Guerrier Arm mérite vraiment d'être en C mmh. Mmh. En, vrai, en vrai, moi je le mettrais en B-, moins. Rien que parce que t'as le buff au niveau de ton raid, qui est quand même super utile. Et t'as également le, le cri de ralliement qui est un buff très très utile, qui te permet de gérer plein de situations, même sur les trucs comme des Denatrius ou autre, au final le fait d'avoir un cri de ralliement, tu vas pouvoir. C'est indépendant de l'endroit où sont tes potes Et en plus, même si t'as un dôme, etc Enfin, si t'as des trucs qui sont au sol Des fois, ça va être gênant Par exemple, sur Denatrius, quand il te met en l'air, ben, le cri de Rayman, il marche dans tous les cas Ce qui est extrêmement fort Donc, perso, j'aurais tendance à le mettre en B- Ne serait-ce parce qu'il apporte tout ça Même si, évidemment, il, est, il a besoin d'un up C'est clair, c'est évident Please, <rire> buff, please bizarre Si tu m'écoutes, buff le gars, Ensuite on a le voleur finesse Donc le voleur finesse grosso modo ce qu'ils disent C'est que normalement c'est fort en tunneling Mais au final ça n'est pas tant que ça Tu vas faire pas tant de dégâts que ça en zone non plus Avec Shuriken et Black Powder, la nouvelle AE Donc t'as pas réellement de gros intérêt T'as pas un énorme monocime non plus Et dès que tu vas arriver dans les dernières fights du raid Les stone légion les machins t'as absolument aucun intérêt Tu, tu n'apportes rien au niveau de ton groupe Potentiellement effectivement Franchement tu peux faire quelques dégâts Parce que tu peux dire je vais faire mes bursts toutes les minutes, mais mine de rien pour une classe qui peut burst vraiment toutes les minutes, bah il est quand même assez bas sur Forge point. Assassinat est largement meilleur, et voleur hors la loi également. Donc en fait, t'as aucun intérêt de jouer cette p. Sur le raid, la clock of shadow ne sert quasiment à rien. Alors feinte, certes va te permettre de mitiger, mais en l'état, effectivement, le voleur finesse est assez faible. Bon, pour l'instant, il a reçu quelques petits ups sur 9.1. à voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont continuer d'en mettre ou changer des trucs. En attendant, effectivement, c'est extrêmement bas. Donc, Rogue, Sub, c'est clairement tout en bas. Et à côté de ça, on a du coup son ami, le chasseur survie. Bon, bah, le chasseur survie, ce qu'il dit, c'est que ça survit pas très bien. Effectivement, c'est un chasseur, donc ça n'a de survie que le nom. Tu as juste la tortue, la survie du plus fort, mais qui est sur 3 minutes, qui mitige que de 20% pendant 6 secondes. C'est claqué au sol. T'as rien. Tes conduits, ils sont nazes, même en comparaison des autres classes. En termes de contrôle, tu peux faire Binding Shot ou Freezing Trap, mais tu n'as aucun intérêt dans ce raid de les faire. Il n'y a quasiment pas d'intérêt d'utiliser ces contrôles-là. Ta tortue, c'est bien, mais au final, tu peux très bien l'avoir sur un range. Et tu n'as aucun intérêt de jouer un chasseur survie plutôt que de jouer ses contreparties. En plus, le BM a des meilleurs dégâts constants en mono et de zone. Et au final, euh, j'ai précise un burst qui est largement meilleur. Alors cependant, effectivement, sur Stone Legion... Ça marche assez bien parce que tu peux faire du cliff permanent et du coup bah t'en fais, fais facilement au niveau de ton cycle avec tes bombes, etc. Tu fais du très bon cliff et des très bons dégâts de zone et c'est pas mauvais sur cette rencontre. Juste, il y a tellement de meilleurs corps à corps, en plus t'apportes pas de cooldown de raid, t'apportes pas d'utilité de raid. Bref, t'as aucune envie de, de jouer sur vie ou d'avoir un survie avec toi. A part que c'est marrant, voilà, c'est marrant, et ça mérite mieux. Ça mérite vraiment mieux cette classe, elle, elle est cool à jouer. Mais, mais bon, en l'état euh, en raid, c'est vraiment pas bon c'est pareil, ça mériterait un up ou un rework ou alors retirer des buffs globaux de classe, dire que bah moi, NDH, war, etc. Ça fait plus que ça fait euh, en termes d'utilité de groupe euh, juste avec le buff parce que sinon ça va être dur pour le survie de rentrer dans le raid. Ensuite on a le BM, le petit BM. Alors le BM, en gros, ce qu'ils disent dessus, sur le petit BM c'est que il manque enfin, il est nul sur des attributs ce qui est très vrai effectivement tes pet bugs ça marche pas ils te suivent pas enfin c'est injouable sur Stone Legion ça fait des bons dégâts constants mais t'as pas de burst et vraiment ce que tu veux c'est du burst pour bien tuer les ads enfin t'as pas de burst t'as pas un même burst que les autres classes t'as peu de survie mine de rien parce que bah tu joues chasseur donc comparé aux autres classes t'auras forcément moins de heal moins de réduction de dégâts moins de survie ça marche pas très bien sur Franchepoint et sur les autres boss en mono bah, c'est pas non plus incroyable et d'ailleurs si on regarde sur une globalité sur tous les boss du raid euh, BM c'est extrêmement bas hein. c'est bas, c'est undertune par rapport aux autres classes, t'as aucun intérêt d'apporter un BM euh, potentiellement sur innerva pour faire les sauts de mécanique mais encore le seul vrai intérêt de BM c'est qu'il n'est pas du tout limité par aucune mécanique de déplacement tu peux faire ton DPS à distance en, en, en bougeant ça c'est très très fort mais c'est tout. <rire> Et du coup, euh, sur ce raid, en tout cas, il n'y a pas assez d'intérêt qui mériterait un petit up. Ou du moins peut-être qu'il va scaler mieux avec euh, la prochaine extension, donc ça pourra aider. Ou alors il y aura des mécaniques faites exprès pour, mais en tout cas, sur ce raid, t'as pas l'intérêt d'avoir un PM dans ton raid. Au niveau du démo mono, c'est une spec qui est jouée pour le fun, pour les parses, pour plein de raisons. Donc. Déjà ça peut être très très fort en termes de gros dégâts si tu arrives à tout lui mettre dessus Parce qu'en gros plus il va avoir d'HP, plus son tirant sera fort et si tu prends le talent plus ça va faire de dégâts Donc en gros ce qu'ils font en Parse c'est qu'ils font des cris de Radimandoir, ils mettent le bijou PVP qui te permet d'augmenter tes HP Tu vas jouer avec Redirective d'Anima donc quand t'es Night fait qu'augmente tes HP Max Tu reçois des pays de tes prêtres, t'as la BL et là tu vas faire des dégâts de gros port. Mais ça c'est une utilisation fun et pour parser dans les situations réelles t'es ultra limité parce que dès que tu vas devoir te déplacer tu vas perdre énormément de DPS, tes dégâts de zone ils sont... En... en gros à part implosion qui te permet de taper une cible et cliver un, un gros coup autour mais que tu demandes de setup etc. Et certes, ça fait des dégâts sur un coup, mais c'est vraiment pas suffisant, les autres specs du démo font largement mieux, cependant ça reste un démo, démo c'est fort, t'as la gate, t'as le demonic circle, t'as la... plein de trucs et tu peux filer des bonbons au niveau de ton groupe, tu peux filer la porte à ton groupe, tu peux filer euh, le res, le wipe recovery en mettant une pierre d'âme sur un des healers, honnêtement c'est très très fort d'avoir un démo, c'est juste qu'il n'y a aucun point, aucun domaine dans lequel l'aspect démono est mieux que les autres specs affli strictement, ce serait des meilleurs dans toutes les situations et en plus, bah, encore une fois, le fait d'être bloqué, de voir setup, etc, fait en sorte que Démono euh, c'est pas la folie donc il mérite bien sa petite note de B-, voilà, le Démonos est très bien ici. On rentre dans la catégorie du B et on a le Chamillot Chameleon, gros sujet, gros débat, comment quest ce qu'un Chameleon C'est une classe qui n'est pas très bien comprise, donc on va reprendre un petit peu de temps pour se revaser sur les bases. Ça file pas un buff de raid, mais ça file un buff de groupe. Donc en gros, le Chameleon, quand il va faire Wind Fury Totem, donc son totem Fury des Vents, ça va donner aux 4 personnes qui sont avec lui un buff, qui va faire en sorte qu'ils ont 20% de chance sur leurs auto-attaques, de refaire une auto-attaque, basiquement. Ça, ça peut être très fort, comme ça peut être vraiment inutile, ou presque inutile. Typiquement, à l'heure actuelle, la méta, ça va être un war qui est en furie, ça va être un moine dps, ça va être des dégâts impies et au final, sur ces classes-là, t'as très peu d'intérêt d'avoir un Fury totem. Typiquement, le guerrier armes, c'est incroyable, parce que le guerrier armes, il génère sa rage qui lui permet de faire ses compétitions avec ses auto hits Donc s'il refait un auto hit c'est trop fort. En plus, il a des passifs sur la rigette de rage, sur le critique, etc., en gros, plus il peut auto hit plus il va être badass, tu augmentes de 7 à 8% le dps d'un guerrier arm. C'est monstrueux sur Un garage ça va être genre 1%, 2%, c'est très très peu parce que t'as pas de proc vraiment sur tes auto-hits, ils vont faire des dégâts, mais c'est tout. Sur un rogue à ça, c'est incroyable, ça va faire des dégâts de porc. Sur un voleur hors la loi, dégâts de porc aussi parce que t'as tout un système, ces classes-là, de proc sur tes auto-hits, etc. T'as un peu ça sur le DK p mais ces classes-là, c'est vraiment une grosse partie de leur DPS et du fonctionnement de leur mécanique. Donc en gros, le chamélio, il est fort ou pas, déjà suivant ce que tu mets avec lui. Dans. Sur raid 905, les classes qui sont fortes en mêlée ne bénéficient pas ou très peu de euh, totem sur les Donc déjà, ça l'aide pas le bon. pauvre. Ensuite, effectivement, actuellement, donc sur 9.0.5, les liens d'âme 20 tirs sont pas incroyables, ne marchent pas ultra bien sur le chameleon et ça l'aide pas spécialement. Parce que tu vas jouer 20 tirs parce que c'est trop fort. Ça, par contre, Shane Harvest, c'est incroyable. Sinon, tu as une survie de porc, tu as une survie incroyable. Les affluents, y mettent des soins de malade. Tu peux te soigner toi et tes potes. C'est trop fort. Shade Harvest met des soins incroyables et des dégâts de porc quand tu burst avec. Quand tu le poses, parce que ça a été scale pour pas être utilisé en chamillot et quand tu l'utilises en chamillot, 1, c'est instantané. Donc au lieu de 2,5 secondes de cast, c'est incroyable. Et, et ça t'a fait deux fois les dégâts que ça devrait faire et deux fois le son que ça devrait faire. C'est incroyable, très très bon c'est. T'as une survie de malade également avec bah, ton astral shift, c'est seulement 1 minute 5 de cooldown, 40% de réduction de dégâts pendant 8 secondes, c'est monstrueux. T'as également accès à, au conduit d'endurance, qui fait que quand tu mets ton élément de terre, t'as encore plus d'HP, très très fort. T'as également un cooldown de raid qui permet de faire euh, le totem, qui permet d'aller faire plus vite tout le monde, donc ça c'est cool. Et mine de rien, t'as quand même des bons dégâts. T'as des bons dégâts, surtout sur une frappe d'une minute, parce qu'il y a une légendaire, qui est la légendaire la plus jouée, Doomwinds, qui fait que quand tu poses ton totem, t'as 100% de chance de gagner euh, Fury des Vents, et ça augmente les dégâts de Fury des Vents pendant 12 secondes. Donc en gros, t'as 12 secondes de burst toutes les minutes, sans compter également tes propres CD euh, de, qui sont liés à ta classe. T'as également d'autres play avec les légendaires, en changeant de congrégation, en faisant Night en, en jouant Witch Doctor, etc., qui permettent potentiellement de t'envoler assez haut en mono. Mais en globalité, effectivement, si on regarde un petit peu la globalité, même si on se met sur All Percentile, tu vas regarder le chiamelio, il est quand même très bas, il fait pas si mal que ça, et le buff qu'il apporte aux autres, même si on lui ajoutait, ajouté, hein, si par exemple on, on retourne là-dessus, ça ajoute le buff qu'il peut faire, ça ajoute 3 à 4% de dégâts, ça mène à 85, ça reste très bas. Le problème étant également, c'est que c'est un spot de corps à corps. Et actuellement, euh, tu as plus envie de spammer des dégâts à un pied et l'autre que de mettre des chamélios. Donc, euh, chamélios étant B. Je trouve que c'est justifié en l'état et qu'il peut très facilement passer plus haut. Et que c'est loin d'être une mauvaise P, chamélios, Vraiment loin d'être une mauvaise P. Ça mériterait presque du B plus. C'est juste que c'est un corps à corps. Mais sinon, ça le mériterait. Ensuite, on a Majarcan. Donc, Majarcan, le vrai souci du Majarcan Et la raison pour laquelle tu en vois quasiment jamais. Alors, il y en a plusieurs. C'est même si le gameplay est assez simple, pour faire être très fort en raid, c'est pas évident. Parce que dès que tu vas devoir te déplacer, tu vas perdre la masse de DPS. Et également, ton DPS est uniquement basé sur tes bursts. Tiens, on va mater pour le plaisir le DPS d'un mage arcane. Juste pour voir. Je vais te prendre un boss mono. Tu vois, un boss mono, histoire de, de se marrer un petit coup. On va faire mage arcane sur un boss mono. Donc on va faire DPS, mage arcane c'est pas mauvais en mode hein, loin de là mais on va prendre par exemple tiens le mec qui a fait 6k8 sur urlane on va regarder le graphe de ses dégâts hein, mec voilà <rire> c'est burst non burst petit burst là là c'est le retour du toucher magin, petit burst petit burst un peu plus fort Nya nya nya, énorme burst. Et tu vois, sur des boss même mono beaucoup plus longs où il n'y a pas des phases comme URLL, enfin, il Ur n'y a, a qu'une phase, mais bon. Sur Hungering Destroyer, par exemple, tu peux mater lui, hein, whatever. Si on mate lui, hop, hop, hop. Ça va monter extrêmement haut, ça va quasiment pas avoir de dégâts, et ça va remonter, etc., etc. Bref, ton gameplay est basé sur les bursts, et si tu rates tes bursts, que ce soit à cause d'attes, que ce soit à cause des moments où tu vas devoir gérer des mécaniques qui vont te tomber dessus, parce que c'est ça le raid mythique, c'est avoir un nombre X de DPS ou de healers qui vont être visés par des mécaniques aléatoires qui peuvent viser certains gens, certaines personnes. C'est le cas dans quasiment toutes les mécaniques de, de tous les boss. Au arcane, si t'es ciblé, c'est la merde. Donc quand tu regardes d'une façon globale les logs, tu te dis... Arcane Arcane Let's go Let's go putain c'est où Mais en réalité, effectivement, quand tu regardes Arcane d'une point de du vue plus globale, déjà effectivement t'as des gens qui savent pas bien jouer, bon ça y en aura toujours, mais si t'es ciblé par des mécaniques, tu pourras pas faire des looks qui sont incroyables. Par contre si t'es pas ciblé et que tu peux full DPS et que les étoiles s'alignent bien, tu peux faire extrêmement mal, comme par exemple sur fange Point où c'est très très fort. Mais bon, dans l'absolu, tu peux faire la même chose avec les autres versions du mage. Bon, après, ça reste un mage, donc c'est un, euh, ben, c'est cool, parce que, mine de rien, t'as accès à 30 millions d'outils défensifs, t'as les images miroirs, t'as la barrière, t'as Alter Time, t'as l'Ice Block, t'as Gritter Invisibility qui te réduit de 60% les dégâts que tu te prends quand tu l'utilises, c'est énorme, t'as accès à un toolkit défensif de malade. Enfin, terrain un mage, tu peux également faire des trucs vraiment cool au niveau de ton raid. Tu peux faire blink-blink, euh, enfin blink, alter time, blink-blink, alter time. Comme ça, tu vas prendre la graine, la déposer et tu reviens. T'as plein de mécaniques comme ça en mage, par exemple sur l'artificier, du coup, qui peuvent être vraiment cool. Et mage est une excellente classe dans la globalité sans toolkit. Mage, c'est trop bien, de toute façon. J Joue mage, tu seras forcément heureux. Ça file également un buff de raid, mais bon, de toute façon, tu auras toujours des mages dans ton raid, mais ça file également un buff de raid, et ça peut filer également la BL, ce qui est quand même extrêmement fort. Après, effectivement, euh, tu peux voler également les sorts, mais sur ce raid, ça ne te sert à rien à part sur les trashs, donc c'est vrai que ça y joue. Mais, voilà, tu vois, une classe à la qui peut utiliser son bearer sur des moments cruciaux, et donc ça peut être fort. Mais dans la globalité, les autres font mieux, et tu es quand même ultra limité par ton déplacement, donc c'est pour ça qu'il est en B honnêtement entre B et B+, c'est très questionnable parce que ça reste un mage, et un mage il y a plein d'outils défensifs et ça reste complet et tu peux faire pas mal de choses par contre c'est vraiment pas ouf chez Denatrius, ça c'est dommage, mais t'as plein de fights dans lesquels au final avoir un mage arcade qui joue vachement bien ça va vraiment pas te péter au fond, ça peut être vraiment bien, t'as également des légendaires qui sont assez polyvalentes comme par exemple ce qu'il disait c'est que t'as une légendaire, papa elle est ici, par exemple sur Stone Legion euh, arcane barrage fait 130% de dégâts supplémentaires sur les cibles en dessous de 35% de points de vie et c'est là dessus où as envie de faire très mal sur les boucliers, donc ton mage arcane peut être assez présent, ça reste un mage, honnêtement, si on considère pas le fait que les autres spades du mage sont mieux, honnêtement il, je pense qu'il mériterait un B+, ne serait-ce parce qu'il a des bons dégâts des bons dégâts constants, une bonne survie et, et ça reste un mage et ça peut être très fort, mais à voir en vrai ça, ça se vaut entre les deux ça se voit entre les deux. C'est pas trop mal classé honnêtement, c'est pas trop mal classé ce petit B en mage. C'est juste si t'as pas de mage dans ton groupe, il devient à moins limite, enfin c'est trop fort, tu peux obligé d'avoir un mage. Mais par contre en comparaison aux autres spé, forcément c'est plus bas. DH DH, DH, DH, DH. Oh, une classe qui, qui écrit de l'encre, qui fait qui fait écrire de l'encre, qui fait euh, débattre. Donc le DH. Le DH effectivement on n'est pas très fort sur ce raid pour déjà une bonne raison, c'est que le DH tank c'est très très fort et c'est le meilleur tank actuellement que tu peux avoir en raid. Et le DH, on n'en a besoin que d'un pour apporter Chaos Brand, le debuff du DH. Donc tu besoin que d'un seul DH. Tu as un buff DH propre au Havoc qui est Darkness, qui est un cooldown de raid qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas non plus indispensable. Darkness, gros coup de don, hein. euh, les darkness, euh, les ténèbres autour de toi, sur un rayon de 8 yards, donc ça reste très très serré, il faut que les gens soient tous dedans, qui fait en sorte que tes, tes alliés ont des chances d'éviter tous les dégâts des attaques. Le truc, c'est que c'est une chance d'esquiver, c'est pas une réduction pure. Donc ça peut être très fort comme ça peut être nul, et au final, suivant les mécaniques, des fois ça peut aider un petit peu tes leaders, mais c'est vraiment pas indispensable. Dans tous les cas, tu peux pas te baser sur un truc de RNG pour gérer les mécaniques. Outre ça, le mono cible est quand même faible, très faible sur 9.0.5, alors ça a été EP sur 9.1 de 15%, let's go, mais effectivement sur ce palier c'était très faible en mono, et donc bah déjà il euh, y a plein de fights, où le fait de pas avoir des dégâts mono c'est chiant, sur Delatrius c'est chiant, sur Finchpoint c'est chiant, sur tous les boss mono c'est chiant, enfin on est sur un raid, le but c'est de tuer des boss, et donc le mono c'est ce qu'il y a de plus important en raid. Cependant, effectivement, sur des fats comme Denatrius, le fait que tu puisses avoir ton rush qui fait des bons dégâts, etc. quand tu l'actives, ça te permet d'exploser les adds de Denatrius. Alors, c'est pas du DPS utile plus que ça, hein, parce que t'as plein de classes qui peuvent le faire, mais effectivement, si tu regardes DH, est très, très très très très très très très très très haut sur des Denat, parce que justement, tu peux faire ce genre de tricks où tu peux aller exploser ça exposer les ads à chaque vague en fait parce que ça gagne bien avec tes cooldowns. De... C'est pas pour autant que c'est bon. Sur Stone Legion c'est ok mais voilà... Ça fait en sorte que ton DH, en gros, il se fait surtout. Il manque de mono, et surtout, du coup, il y a sa contrepartie qui tank, qui est fort, qui fait que t'as pas vraiment besoin d'avoir un DH, et c'est un spot de corps à corps, et en corps à corps, t'as vachement mieux. Tu, des mois, tu peux prendre des moines, tu peux prendre des dégâts, qui vont faire largement le travail du DH, et même le War, genre en furie, au final, il va faire à peu près les mêmes dégâts mono, il va faire les très bons dégâts constants en zone, du bon burst en zone également, et en plus, il porte cri de ralliement, qui est quand même, à mes yeux, vachement plus sympa que ténèbres. Donc euh, bon bah c'est pas son patch au DH, il a été mis en B, honnêtement c'est pas déconnant, il pourrait même être mis en B- Tellement il y a mieux à prendre en tant que DPS corps à corps au niveau de ton raid Et du coup ça sera tout pour la première partie de cette vidéo sur la tier list des DPS, la suite arrive tout bientôt sur la chaîne N'hésite pas à t'abonner, à suivre la chaîne pour être notifié dès que ça sort, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se trouve super